Bonjour tout le monde, bienvenue, ici Jake, vous êtes sur Iva Studio. Iva Studio, qu'est-ce que c'est comme d'hab', on le dit à chaque fois, c'est du gaming, de la radio, d'autres choses, plein d'autres choses et plein euh, de choses à faire partager, surtout des bonnes valeurs et euh, des messages à faire passer à travers les jeux notamment. Et euh, le message du jour, et comme euh, régulièrement depuis euh, quelques semaines, c'est qu'on peut mélanger sport et jeux vidéo et prendre soin de soi. Si, hop là, ce serait bien que mon Joy-Con se mette en place. Et du coup, c'est pour ça que, euh, pour ma part, je vous propose du Ring Fit Adventure. Euh, tout simplement, utiliser son corps pour jouer à un jeu vidéo. En l'occurrence, euh, des exercices très sérieux, très pro, il faut dire ce qui est a, de fitness et de sport euh, pour prendre soin de soi, prendre soin de son corps, mieux maîtriser sa respiration aussi. Je m'en suis rendu compte euh, lors des dernières séances. Donc voilà, euh, on est parti. On va voir si euh, tous ces outils peuvent se remettre en place parce que je vois que mon joy con gauche euh, est mal détecté mais c'est pas grave. On va faire avec. Allez, Comme d'hab, la force c'est le matin c'est euh, compliqué le matin, on le sait très bien, mais on se motive et on y va. Je sais pas si c'est mieux ou pas que la dernière fois, en vrai. Hein. Bon, tout ça, on le sait. On les a lus plein de fois. Euh, L'idée, c'est d'attaquer le jeu. Euh, oui, on y va. Espace nécessaire pour jouer, c'est bon et on va commencer par l'échauffement. C'est notre cinquième session. Vous en êtes déjà au jour 5 de votre aventure. Clap, clap, clap. Bravo, la clé c'est la persévérance. Vos efforts seront sûrement récompensés. Récemment, vous avez beaucoup pratiqué l'exercice flexion triomphale. En même temps, c'est celle qu'on fait le plus. Euh, enfin, à chaque fois du moins. Elle est là à chaque session parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est un bon exercice pour travailler les muscles proches de la colonne vertébrale. Ça tombe bien, ce sont les muscles les plus faibles que j'ai moi. Par ailleurs, il peut aussi contribuer à améliorer votre posture. Ça tombe bien C'est le but que je fasse ces exercices-là. Le kiné n'a eu de cesse de le répéter. Au fait, souhaitez-vous ajuster l'intensité d'exercice Non, non, c'est très bien comme ça. C'est déjà assez difficile. Donc, on y va. Oui, commençons par euh, l'échauffement, parce que sinon, ça va être euh, le décès. Limitez les gestes de posi. 1, 2, 3, on y va Levez alternativement les genoux pour toucher le ring Levez bien les genoux plutôt que de les avancer. Une dernière fois. bien. Vous voyez pas trop, je L'exercice suivant consiste à monter les talons. Levez-les alternativement pour toucher le ring Gardez les genoux ouverts vers l'extérieur. <rire> Et comme d'hab, la jambe droite, je arrive pas. Une dernière fois Bien. J'ai baissé un poil la caméra. Passons aux étirements du dos. Tac. Mettez une jambe en avant et abaissez le bassin. Attention à ne pas trop avancer les genoux. Assurez-vous d'avoir les orteils pointés vers l'avant. Une dernière fois de chaque côté. C'est bon. Oui. Comme ça écartez les pieds et passons aux étirements latéraux Levez le rincon et penchez-vous sur le côté faites en sorte de garder le bas du dos bien droit j'ai juste le dos qui craque mais c'est pas grave penchez-vous tout en expirant une dernière fois de chaque côté J'ai un peu plus de mal que la dernière fois encore. Hein. Il y a un moyen de vous rendre compte des efforts que vous avez faits. Consultez le journal d'exercice. Via le menu. Ok. Chapitre 5. Drago contre les 4 mètres. Ah, d'accord. Nouveau titre. Ok. Le petit XP pour les étirements c'est gratuit. Résumé de l'histoire. Vous avez vaincu Drago, comme à chaque épisode en fait. Malheureusement il s'est de nouveau enfui en disant qu'il allait renforcer ses défenses. Que voulait-il dire par là Vous allez devoir tirer cela au clair. En attendant, vous pouvez vous féliciter d'avoir amené la bonne humeur à sport. Drago n'est pas là, tant mieux. Il a parlé de renforcer ses défenses et m'a rapproché de l'harceler. Alors, j'imagine qu'il est sur ses gardes. Trois petits points. On est bien d'accord que ce n'est pas du harcèlement. Oh, ça y est, on va jouer sur les mots maintenant. Commençons par essayer de trouver où se cache Drago. Il y a un village droit devant. Allons voir là-bas pour commencer. D'accord. Alors, on remarque une chose sur la map par rapport aux autres maps. C'est qu'il y a des nouvelles icônes. Et surtout, on voit qu'elle part sur la droite. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que ça à faire aujourd'hui. Comme d'hab, je vais essayer de faire le chapitre en entier sur la session. Néanmoins, si à un moment donné mon corps dit non, mon corps dira non. Voilà. Allez, disons le, direction le village. Sachant qu'il y a des quêtes au village, on s'en souvient. J'ai raté des quêtes lors des fois précédentes. Bienvenue à la boutique numéro 3. Si vous cherchez des smoothies ou des équipements pour vos activités sportives, vous avez frappé à la bonne porte il euh, y a des nouvelles choses. Un jus de grenade. Les techniques deviennent... La grenade, riche en antioxydants, ajoute aussi une touche de rouge à vos smoothies. En combat, techniques deviennent... Donc en gros, c'est changer la couleur d'une technique, c'est ça, ça Je vais supposer que c'est ça, j'ai un doute, mais... Ok. Ok. Alors, du coup, on récupère des fraises. Ouais. Et des pommes. D'accord. Oh, ah, des nouvelles tenues. Alors, on a Brasio Volt qui augmente beaucoup l'attaque. La, euh, il est marqué Perle 1 sur 5 là. Là, il n'y a rien de marqué. Et là, il n'y a rien de marqué. Tenue complète, puissance des attaques plus 5%. Jaune, plus 5%. Rouge, plus 5%. Euh, je ne sais plus du tout quelles attaques j'ai le plus. Du coup, je vais me fier... Euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas du tout. On va partir sur du rouge. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a écrit Perle, là, en fait. Et les autres, euh, pas vraiment. Est-ce qu'on peut l'acheter c'est cher, hein, mais j'achète. Euh, bah, du coup, euh, rouge, hein, vu que j'avais dit euh, euh, rouge et qu'il faut le bonus. Non, reviens sur la tenue, on n'a pas pris les baskets. Voilà, donc là normalement, voilà, donc si l'effet est activé, j'ai bien euh, la puissance d'attaque plus 5%. Euh, C'est bon en fait. Allez. On va voir la quête. Ce garçon pratique son coup de poing direct avec beaucoup d'assiduité. Cet exercice nécessite bien sûr des bras et un dos puissant, mais aussi un bon équilibre dans le bas du corps. C'est un mouvement plutôt difficile. Qu'est-ce que vous voulez Je n'ai pas vraiment le temps. Je m'entraîne pour pouvoir rencontrer les 4 mètres. Les 4 mètres, point d'interrogation Vous ne savez pas qui c'est Non. Ce sont pourtant de véritables stars. Ils ont tous atteint la perfection dans leur domaine. Bon, en fait, ça va être les maîtres de chaque couleur. Quoi. Il y a maître Manjaba. Manjaba. Man, Majamba. La spécialiste des jambes, Maître Cobra, l'expert des bras, Maître Abdonis, le pro des abdos, et bien sûr Mémé Kilibre, la virtuose de, de l'équilibre. Seuls ceux qui ont été choisis par les 4 maîtres ont le droit de les rencontrer. C'est pour ça que je m'entraîne dur. D'ailleurs je m'y remets, désolé. On dirait que les villageois ne sont pas sous l'influence néfaste de Drago. Mais ces 4 maîtres savent sûrement quelque chose à son sujet. Ce garçon a dit qu'il fallait être choisi pour pouvoir les rencontrer. Ma foi, on verra bien quand on les aura trouvés. Alors, une petite fille qui nous dit pêche ou poivron. Il y a des gens qui se demandent si leur derrière est plutôt en forme de pêche ou de poivron. Quelle aurait l'idée Je comprends pas trop le problème, mais moi je préfère largement les pêches. Euh, D'accord, je me suis jamais posé la question en fait et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mon fils parle sans arrêt des 4 mètres. Vous les connaissez Ah, c'est la, la, la maman du petit. Il y a ma jambe, oui mais elle a déjà, on l'a assez on le sait déjà. Ouais, n'oubliez pas d'étudier, c'est vrai, pardon je suis un peu crevé déjà mais bon. Une jeune femme qui pleure, non je ne suis pas triste, j'ai juste coupé des oignons. D'accord, très bien. La viande est encore meilleure si vous la faites revenir avec des oignons, si vous le dites. Et on va pouvoir partir, ici niveau 27, je suis niveau 29. Il euh, y a de l'eau, va y avoir du saut, ok. S'il faut s'entraîner pour avoir le droit de les rencontrer, eh bien, je crois que nous l'avons bien mérité. Peut-être que nous pourrons parler aux 4 mètres plus vite que prévu. En effet, vous vous êtes bien entraîné, Majamba, bah tiens la première. Oh Point d'exclamation, point d'exclamation Je suis Majamba, l'une des 4 mètres et la spécialiste du travail des jambes. Vous souhaitez nous voir, n'est-ce pas Si vous réussissez à terminer ce parcours, j'accepte d'écouter votre demande. Alors, on est sur du 8 minutes. Euh, 4000 d'expérience. Donc, normalement, on prend un niveau à la fin. Et on va parler de, euh, des jambes et techniques bleues. Ça veut vouloir dire qu'il va falloir travailler les cuisses. Allez, go. Oh là, qu'est-ce qu'il dit Ah, c'est le paddle. Ok. Compressez-moi contre vos abdominaux et faites pivoter votre buste sur les côtés. Oui, je désactive les vibrations. Il y avait un poisson. Ah génial, à contre-courant. Wow Ok. Pardon, les flammes roses on passe. Un bleu. Oh, c'est un nouveau monstre. Il est bleu. Euh... Commençons par ce qui nous fait souffrir à chaque fois le plus. mal choisissez une technique c'est quoi ça déjà C'est super dur! il Faut avoir les bras plus tendus. Ok. Il y en a 5 cette fois. Que du bleu 5, putain. Poussez avec les jambes légèrement pliées. I fall. Bien joué Bien joué Continuez à presser N'oubliez pas de rester hydraté Pression de cuisse Ne faites pas tomber le ringtone Super Génial Eh bien, vous l'avez eu Relevez-vous tranquillement. Bouclier d'abdos Encore Ça suffit là, les boucliers d'abdos les bras. Et un, deux, et un, deux, et un, deux, et un, et un, et un, et un. de beaux rêves. Les miels coriaces. Tenez bon. Levez de genoux. Bougez avec beaucoup d'énergie. À, à, à droite. À gauche. À gauche. À gauche. Ah, voilà, ça y Quel combat épique. Ah, punaise Voilà. Ok, recette. Des pâques. Des palmes. Ouais, tu vois, des pâques, des palmes. Bien joué Oui, alors l'eau ne va pas dans deux courants différents par contre. Convertissez votre entraînement en point d'expérience en prenant la pose de la victoire. Abaissez votre bassin pour charger votre puissance de... et tirez votre victoire. Au début de stream j'ai confondu la flexion triomphale avec la pose de la victoire. Oui, s'il vous plaît, on en fait ça. Mmh votre pouce droit sur la caméra infrarouge comme indiqué. Mesure en cours. Ne retirez pas votre pouce. Ah quand même. Vous avez fait une belle course, comme je m'y attendais. Quel est votre nom Jake, oui. Ça sent tellement bien que j'en ai des frissons des solaires. Dans les solaires, je sais pas ce que c'est. Je suppose que c'est des muscles des jambes. De quoi vouliez-vous me parler Trop petit point. Je vois, et ce dragois que vous cherchez, est-ce qu'il ressemble à ça Bah oui. Je dois en discuter avec les autres maîtres. Si cela vous convient, retrouvez-moi plus tard au col du butin. Ouais, on va d'abord faire ça. La salle de jeu. Leur en B. Ok. Faut faire quoi pas aussi fort. Quoi Pardon Beaucoup d'énergie parti Ne faites pas tomber le ring Ouais, c'est ça Bravo Magnifique Continuez comme ça Ouais. Cool. Ouais, ça fait XP quand même. C'est le tapis! Selon la couleur de l'ennemi! C'est parti! Expirez en abaissant le rington! Magnifique! Fantastique! Bravo! Continuez comme ça! Bon travail! Super. Fantastique. Superbe. Ouais, c'est ça. Bravo. Bien joué. Formidable. Très bien. Excellent. Super. Passons à la vitesse supérieure. Excellent Fais de beaux rêves Expirez tout en contractant vos abdominaux. C'est une technique. levez de genoux. abdominaux plutôt que vos bras. N'oubliez pas de rester hydraté. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. C'était pas de la tarte. une technique pour attaquer. Flexion triomphale. C'est parti. Travaillez votre trou. Superbe. Très bien. Bravo. Génial. Bien joué. Excellent. jambes légèrement pliées. N'oubliez pas de rester hydraté. Posture du guerrier 1. Penchez lentement vers la gauche. Revenez lentement à la position de départ. Allongez le dos en gardant le buste bien droit. Même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer de jambe. Penchez lentement vers la droite. Revenez lentement à la position de départ. Attention à ne pas trop incliner votre buste Baissez votre bassin Etérez vous <t 'en> Ça je pourrais pas faire ça. Ça c'est pas possible. Pas du tout. Il y a un tourbillon au-dessus. Oh, au gossard. La case losange m'inquiète un peu, celle qui vient... Par la suite. Ouais. On ouais, y croit pas. On y croit, on y croit. huit minutes. Que des bleus Que des bleus J'ai pas pu la signer. Une technique pour attaquer. Ah mais elle m'a tout remis. Ok. Oh. Il y en a plein. Les piques bébêtes réagissent au mouvement. Changez-vous en arbre et attendez qu'elle dise. Changez-vous en arbre. Quoi? soit partie oh. on dirait qu'elles ont lâché l'affaire D'accord. Pas de time. C'est une technique Pression de cuisse On y va Utilisez vos cuisses comme un casse-noir. Appuyez plus fort sur le ring-con Très bien Bien Excellent Magnifique Dans vos abdominaux Choisissez une technique pour attaquer Levez de genoux Squat On y va Gardez le bassin poussé vers l'arrière Fantastique. Essayez de vous surpasser! Très bien! Encore trois! C'est bien! Super! Une dernière fois! Ok! C'est ça! Bouclier d'abdos! Utilisez vos abdominaux plutôt que vos bras! N'oubliez pas de rester hydraté! Pression de cuisse! Super. Excellent. C'était pas de la tarte. C'est une technique. Pression de cuisse. C'est parti. Cela fait travailler le bas du corps. Magnifique. Fantastique. What are Choisissez une technique pour attaquer Levez de genoux Légèrement plié. N'oubliez pas de rester hydraté. Quoi? C'est parti. Gardez le dos droit. All okay. Domino. Tenez bon Pression de cuisse. On y va. Expirez quand vous fermez les jambes. Let's <laughs> Avec les jambes légèrement pliées Bien, maintenant, choisissez une technique Quoi C'est parti Pliez les jambes en expirant Bravo, bon travail, c'est bien, super, superbe, bravo, bravo, n'oubliez pas de vous hydrater. abaissez votre bassin. Et tirez-vous Non. C'est pas du tout ça. Là, il est complètement faussé, là. D'accord. fait abaisser votre bassin étirez-vous Voilà ouais, c'est crédible Il y a des quêtes. Ah. On fait la recette déjà. pas la recette oh. j'ai pas la recette Qu'est-ce que c'est que ça Parti Ouvrez bien votre parachute. Travaillez sur votre posture. Oh putain. Levez les bras et faites attention au vous penchant. C'est parti C'est ultra difficile. Et je sais pas le smoothie pomme, je suis dégoûté. reine du gros dur C'est un boss C'est un boss Choisissez une technique. Flexion triomphale. C'est parti. Exercez votre dos. Magnifique. Génial. Joli. Excellent. Continuez comme ça Bon travail Parfait Bravo Joli Très bien Passons à la vitesse supérieure Fantastique Joli Encore trois Superbe Bon travail Fois. Ok. Excellent. Bouclier d'abdos. Continuez à presser. Oh putain les dégâts. Choisissez une technique. Torture de bras. Pivotez les bras.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 votre vitesse sur celle du mot. Penchez lentement vers la droite. Ne forcez pas en levant les épaules. Vos mouvements sont un peu trop rapides. Revenez lentement à la position de l'épaule. Expirez tout en contractant vos abdominaux. N'oubliez pas de rester hydraté. Ah, je reviens. Merci. Bon, bon courage. Encore une fois, toujours la même chose. Euh... Bravo! Encore quoi? Excellent! Magnifique! Une dernière fois! Oui! Totalement triché. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Pression vers le bas Pressez fermement le ring-con Continuez à presser le ring-con un peu de cuisseau. On va faire un peu de cuisse. Ça changera des bras un peu. Allez d'abdos arrêté avec ça salut yakipo désolé je, je suis HS j'en peux plus courage pour ta session merci je t'aurais bien suivi mais j'avais des choses à faire à l'appart bah aucun souci t'inquiète pas aucun souci Allez, allez. Ça marche une fois sur quatre, ce truc. Et le rouge, il est toujours pas revenu! 60. 4. Flexion triomphale! Fini. Non. Allez, fini fini fini fini. Non, sérieux. Ne vous surmenez pas, faites une pause si nécessaire. Traction de bras. Pivoter les bras. Voilà, fini. C'est votre bassin. Et Victoire ah oui c'est vrai, il y a ça. de l'eau ça fait toujours le bien je l'ai particulièrement difficile à cette session souffle bien bois de l'eau courage ouais j'ai euh, de l'eau euh. j'en ai encore un peu il faudra que je remplisse la gourde à un moment donné je pense ils te font le coup à chaque fois du MPV c'est décourageant non, mais c'est pas, pas grave ça, à la limite. C'est juste. C'est que le boss, donc c'est pas, pas gênant. Non, mais là par contre, euh, ce matin, j'ai ouais, vraiment la, la, la session difficile. Je suis pas. C'est pas la méga forme, j'ai vraiment difficile. Waouh, 85 d'XP. Étirement tenu, un point d'XP. Normalement je suis à la moitié de ce chapitre. Qu'est-ce que quoi OK. OK. Je pense que le plus dur est fait quand même. Le plus dur, c'était les jambes. Après, c'est les bras. Les abdos. Si, les abdos, ça va être difficile. Je pense que c'est que l'équilibre euh, que je vais bien aimer, même si je vais, n'ai euh, pas beaucoup d'équilibre, mais j'aime bien les exercices verts, en fait. Allez. Je n'ai toujours pas de smoothie à la Pomme. pomme. Il reste tout ça. Il reste tout ça. Vraiment pas, euh, je vais pas dire que je suis euh, hyper pas en forme, c'est pas vrai, mais j'ai pas la forme euh, comme euh, les autres fois par contre, donc je me sens pas de faire le reste. Hein. Je me sens vraiment pas de faire le reste, et euh, vu que c'est quand même très physique, et eh ben ce chapitre 5 sera divisé en deux, donc voilà pour ce matin. Euh, ça fait une heure et demie quand même, hein, en vrai. Hein. Enfin, que le live est lancé. Après, euh, l'exercice le, en lui-même, il y en a un peu moins. Euh... Ouais, non, j'arrête là. J'arrête là, le chapitre 5 sera divisé en deux. C'est pas grave. Je... C'est une question de physique à un moment donné quand même. Donc, euh, voilà. Donc, oui, je m'arrête là. Et on va passer aux étirements. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. La phase de récupération, ouais. Une petite demi-heure d'exercice direct, en vrai... Euh... En vrai la dernière fois c'était un long live, mais il y avait 40 à 50 minutes d'exercice, et là j'ai fait 35 minutes d'exercice. Donc en vrai c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Attendez. Oui non c'est bon, j'ai couru... Euh... Ok d'accord. J'avais pas compris le chiffre de la course et du sprint, mais si c'est bon, j'ai compris. J'ai couru à peu près 2 km, c'est pas beaucoup. Et au total dans le jeu, j'ai couru quasiment 12 bornes, c'est pas mal. Allez, ça on verra plus tard. Ça, on verra plus tard. À un moment donné, euh, on passera à autre chose que l'aventure jeu vidéo. Il y aura des vrais exercices de fitness, de toute façon. Bravo Merci. 400 fois les levées de genoux. Je commence à apprécier cet exercice. Il est difficile, il est très difficile, mais je commence à l'apprécier. C'est formidable, ne baissez pas le rythme. De plus, 200 fois flexion triomphale. OK. OK. 100 fois les cuisse. cuisses. Cuisses, j'aime bien aussi, même si euh, je ne sais pas pourquoi j'ai les cuisses à chaque fois qui tremblent quand je fais l'exercice, mais ça doit être normal. Je n'ai pas, pas l'habitude de faire travailler les jambes en fait, à part le vélo, mais c'est pas pareil, c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. Casse-graines, c'est un nouveau titre. Oui, allez on fait ça. Aujourd'hui vous avez travaillé le bas du corps plus que le reste. En même temps, euh, c'était très les jambes aujourd'hui, hein. C'est n'est pas moi qui ai décidé, c'est le jeu. Les étirements seront donc sur le bas du corps. Ah Bien, commençons. Vous n'aurez pas besoin du rincon. Pensez à votre corps et ne vous étirez pas au-delà de vos limites. Avancez la jambe droite et posez les mains sur les hanches. Pliez le genou droit pour étirer le mollet de la jambe gauche. Essayez de commencer vos repas par les légumes. Changez de jambe. Je crois que j'ai confondu la gauche et la droite, mais c'est pas grave. Ça revient doucement, sans forcer. Concentrez-vous sur vos entraînements pour atteindre vos objectifs. Revenez lentement. Pliez le genou gauche et tenez votre cheville derrière vous. Tirez le genou vers l'arrière pour étirer l'avant de la cuisse. Même chose de l'autre côté. Tenez le bout de votre pied pour étirer aussi les muscles du tibia. <rire> J'aime bien l'exercice. Essayez d'augmenter votre activité physique. Votre Quand vous nettoyez le sol, par exemple, allez bien et jusque dans les coins. Jambes, posez les mains sur les genoux et abaissez le bassin. Faites pivoter l'épaule gauche vers l'intérieur pour étirer la hanche. nouveau vers l'avant. À présent, étirez votre hanche droite. Veillez à ne pas tourner vos jambes vers l'intérieur. Euh, J'ai vraiment mal au cul, sans vrai. Revenez lentement. Joignez les mains devant vous. Tournez vos paumes vers l'avant et étirez votre dos. Levez les bras et attrapez votre coude gauche. Étirez le haut du bras en tirant le coude vers le bas. Même chose de l'autre côté. Ne laissez pas votre tête tomber vers l'avant. La séance d'étirement est terminée. Ah, allez, le petit brin de Cosette. Vaut-il mieux s'entraîner le matin ou plutôt le soir Il faut choisir l'option qui est la plus adaptée pour vous. Ah oui, donc après, on s'en fout. On sait que c'était mieux le matin, mais en vrai on s'en fiche, d'accord. Ce qui nous amène à notre thème du jour, quelle est la bonne heure pour s'entraîner, celle qui vous permet de continuer sur la durée. Il, exerce, il existe diverses théories concernant l'heure de la journée à laquelle l'activité physique est la plus efficace. Mais le plus important est que vous parveniez à faire de votre entraînement une véritable routine. Essayez de choisir l'heure la plus pratique pour vous, et consultez un médecin si vous avez des questions concernant le programme le plus adapté à votre situation. Bien J'ai juste une question, une remarque de manière générale. Mais euh, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais ces exercices physiques, ou en tout cas je fais des exercices d'effort. Euh, relativement intense, ça m'est déjà arrivé à vélo aussi, j'ai les oreilles qui, euh, comme une sensation qui se bouche et je, du coup j'ai tout qui résonne dans ma tête. J'ai l'impression de m'entendre en double ou en triple, c'est horrible. C'est vraiment horrible. C'est une question de pression dans, dans les oreilles, je pense. Non, ouais, ça marche à moitié. Bref, voilà. Alors, je, je lis vite fait. J'aurais racheté direct. <rire> c'est ce que j'ai fait. C'est vachement bien, mais le jeu, je le trouve inadapté pour les gens comme moi, je trouve. Non, non, en vrai, euh, il est vraiment fait pour tout le monde. Il y a des, les exercices, je les ai choisis pour moi. Hein. Après, c'est libre à chacun de, de faire ses propres exercices, de, à son propre rythme, avec sa propre intensité. Tout le monde peut le personnaliser. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et ça, il y a même les, certains professionnels qui le disent de toute façon, qui, euh, qui mettent euh, en avant ce jeu. Plus, plutôt ce logiciel, on va appeler ça un logiciel, en vrai. Il y a un truc que, que je ne sais pas faire en exercice. Les fentes, c'est quoi les fentes Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas par où m'y prendre, ou alors mon corps refuse de le faire, je comprends pas. Je ne sais pas du tout ce que c'est les fentes, les termes techniques, je ne les connais pas. Je suis pas certain pour le médecin. Les acouphènes Non, c'est pas un acouphène. Les acouphènes, c'est comme si tu as une, un son strident. C'est pas un acouphène, mais euh, oui, ça, ça aussi j'en ai de temps en temps, mais c'est pas grave. Euh... Je suis vraiment crevé en fait. J'aurais pas tenu euh, tout le chapitre, ça c'est clair. J'aurais vraiment pas tenu tout le chapitre. Faudra voir sur le net, c'est pas évident à décrire les feintes. Ouais, j'irai chercher ça. Hop là, j'actualise. Euh... Je suis un peu déçu de ne pas avoir fait le chapitre en entier, en vrai. Mais vu tout ce qui restait à faire, euh... c'était pas possible. Je n'aurais pas tenu. déjà que là, c'était difficile. Je n'aurais pas tenu. Donc bon, va prendre un bon bain. j'ai pas de baignoire. J'ai pas de baignoire. Mais je suis pas, je suis pas très bain, de toute façon. Je préfère les douches. Oui donc oui, je vais aller à la douche. Mais bête. ça tombe bien, transition. Transition. Va chez la voisine. Ou le voisin. T'as voisin. Voisine. Euh, non. Je crois qu'il n'y a que des douches aussi dans l'immeuble en plus. Euh... Transition, je disais quoi Je ne sais plus. Oui, Oui. je vais aller euh, me poser. Euh, pendant quelques heures. Manger, prendre soin de moi. Et je vous retrouve à 14h sur un jeu euh, que je pense intéressant. Ça s'appelle « Il », comme euh, le soin, et on va, je suppose que euh, que je vais incarner un vieux monsieur. Ce ne sera pas le premier jeu euh, où je vais incarner un vieux monsieur. Et euh, c'est un jeu sur la vieillesse, et c'est euh, désagréments, on va appeler ça comme ça, et notamment la démence, la démence de la vieillesse c'est un sujet lourd très lourd mais ça va être très intéressant et le jeu apparemment se veut très poétique vraiment très très poétique donc on va voir on va voir ce que ça on joue la gourde on va voir ce que ça va donner c'est le développeur qui, euh, qui a envoyé la clé du coup euh, bon pourquoi pas et ça, ça correspond un peu à... au jeu que perso j'aime mettre en avant donc euh... voilà et en plus, c'est un sujet qui, qui me touche un peu en ce moment, donc euh, un peu. Voilà, euh, j'espère que sinon pour vous, tout va bien, que vous passez, une, vous avez passé une bonne matinée, que vous allez passer une bonne après-midi. Euh, donc pour ma part, je vous l'ai dit, je vous retrouve à 14h aujourd'hui sur Hill. Ce soir à 21h, c'est Draken sur Bioshock, Bioshock, Bioshock, Bioshock, BioShock je ne sais pas du tout comment elle le prononce. Moi, je dis Bioshock, à voir. Euh, et je vous re retrouverai demain, à partir de midi, j'espère, pour toute la journée, sur Sonic Alors, Colors Ultimate, ou Colours Ultimate, je ne sais pas, parce que euh, sur le site officiel, il est marqué Sonic Colors Ultimate, et sur euh, la jaquette du jeu, il y a écrit... Colors. Donc, je ne sais pas. Le site officiel fait les deux orthographes. Pourquoi Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc, euh, bref. En tout cas, ce sera les couleurs Ultimate, euh, ulti, les couleurs ultimes de Sonic. Voilà. Ce sera les couleurs ultimes de Sonic demain euh, pour toute l'après-midi, la, je pense. En espérant terminer le jeu. Mais bon, vous me connaissez euh, sur euh, les jeux comme ça. Je suis pas très bon. Et la semaine prochaine, il euh, y aura plein de choses aussi. Et on vous tient au courant sur les réseaux. Suivez les réseaux. Venez sur Discord, etc. Vous connaissez la chanson. Euh, voilà. Bon appétit. Bonne fin de matinée. Bon début d'après-midi à tout à l'heure. Le cordialement bisous. Et euh, ce sera le titre du live. Ah ben tu crois Je crois, je crois que oui, ce sera le titre du live. Ah, allez, cordialement bisous les gens. Ah, Yannino, pardon, je ne pas vu. Sonic Colors est aussi connu sous le nom Sonic Colors au Japon, et en Amérique du Sud, du Nord. Ah ouais, d'accord. Ben, ok. En même temps, gars, c'est japonais, il me semble. Oui, c'est japonais. Bon, allez, à cet après-midi. Encore cordialement, le bisou.